Oui, nous sommes dans la continuité de nos fondamentaux avec, tout de suite et maintenant, le coulé. Le coulé, c'est quoi Comment s'y prendre pour le travailler correctement Quels sont les pièges à percevoir et à déjouer Comment déterminer une quantité de billes pour garantir le point C'est ce que nous allons voir ce soir dans l'initiation de ce fantastique coup technique. Générique. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit coup fantastique. Je déteste ce coup technique. Mais c'est quoi un coulé Eh bien, c'est tout simplement l'action de notre bille à avancer après impact sur la bille numéro 2. Plus ou moins dans la même direction de la 2. Pour cela, on doit respecter plusieurs notions. Première notion, la notion de visée. Nous devons absolument être dans le plein intégral de cette bille numéro 2 jusqu'aux trois quarts de bille. On en parlera plus tard. Deuxième notion, nous devons taper en tête sur notre bille le plus haut possible, comme le coup naturel. D'accord Évidemment, c'est un coup qui se, dans un premier temps pour le moment, qui se joue sans effet. Tous les exercices qui vont être présentés seront sans effet. Euh, et la troisième notion, peut-être la plus importante, la plus capitale, mettre systématiquement un petit peu de bleu avant d'exécuter le coup. Laissez-moi vous le redire, mettre systématiquement un petit peu de bleu avant d'exécuter le coulé. On attaque tout de suite pour le premier exercice. Allez avant de commencer les exercices, j'en parle pour les débutants, pour ceux qui ne savent pas, effectivement au billard français il y a plusieurs modes de jeu. Et je vous présente souvent la libre et le cadre. Et le cadre donc, on le trace grâce à ce gabarit. Une fois que c'est tracé, vous pouvez, et vous, si vous avez l'occasion de travailler sur un billard qui est tracé, et eh bien ça va vous permettre de mieux comprendre et réussir le premier exercice qui va suivre tout de suite. Ensemble, on va essayer de comprendre le coût technique. Donc inutile de se tracasser la tête dans un premier temps sur le point. On va d'abord comprendre le phénomène. Donc on n'utilise que deux billes et on va utiliser justement cette ligne du 42-2 pour ceux qui, qui ont donc cette ligne. On va en profiter et on va partir de la bande, une main de distance. On place notre bille, la pointée au milieu de cette ligne et une main de distance entre les deux billes. À peu près une belle main de distance, hein, bien sûr. Voilà, Donc, et on met un petit peu de bleu. Voilà, d'accord. On se positionne en, en s'aidant de la ligne. Si vous n'avez pas la ligne, ce n'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est un soutien supplémentaire pour, les, pour ceux qui débutent. On se positionne sur le plein intégral de cette bille rouge, en tête sur notre bille sans effet. 1, 2, 3, j'en vois. Ma bille a avancé. Je carambole la rouge au retour, les deux notions ont été respectées, à savoir l'intégralité de cette bille rouge et moi j'étais en tête, ce qui m'a permis d'avancer. Voilà ce qu'il faut travailler dans un premier temps pour bien comprendre ce phénomène du coulé. Deuxième déclinaison de cet exercice, nous allons faire exactement la même chose, sauf que nous allons rajouter une donnée supplémentaire, à savoir le chevalet. Hop là, une main de distance, et là on se rend compte que nous sommes trop loin pour utiliser notre chevalet simple. Ici c'est trop difficile, il y a beaucoup trop de flèches, on risque de ne pas être précis, c'est trop compliqué. Il faut donc utiliser le chevalet. Le chevalet pour, Je mets un petit peu de bleu, le chevalet pour le couler, pour ceux qui n'ont pas de chevalet et qui s'exercent sur le chevalet, je fais un aparté, Attention, c'est parti. Donc moi, je suis gaucher, donc le chevalet, c'est main droite. Mais pour les droitiers et les droitières, ce sera main gauche, évidemment. Euh, donc, voilà, vous serrez le poing, vous levez le doigt et vous posez la flèche. Hop là, vous refermez le tout. Emballé, c'est gagné. Ça, c'est le chevalet le plus simple au monde pour pouvoir exécuter justement, correctement, une attaque bi haute. D'accord Donc, même principe. On se positionne. On a déjà mis le bleu. On se positionne pour la visée intégrale sur cette bille rouge et là je viens poser ce fameux point d'accord, sur le tapis. Allez, là on cherche notre limage, notre vitesse, on essaye de taper en tête sur notre bille le plus droit possible, rectiligne et on envoie. Voilà comment il faut procéder, n'est-ce pas, pour donc travailler ce coup technique. Le plus simplement du monde. Avant d'aborder la suite des exercices, voyons ensemble et prenons quelques minutes pour voyons si vous rencontrez des problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire. Le problème de toute évidence le plus rencontré au début, surtout pour les débutants et les plus jeunes, c'est ce phénomène de ripage. On va en parler quelques instants. Le ripage, c'est ça. Alors, <rire> je vais essayer de le faire. Allez, on se positionne, plein intégral, etc. Ceci, cela, voilà, en haut sur notre bille. Et puis au moment d'envoyer en le coup, voilà, ça rip Alors, ça, qu'est-ce qui s'est passé euh, Là, en général, c'est que vous partez plutôt bien en visée sur votre bille, mais toujours pareil, comme le rétro. Il y a une action, une action, une action de pompage, d'accord, à l'arrière. Du coup, effectivement, lorsque vous abaissez derrière, ça remonte votre attaque. Donc, comme vous êtes haut au départ, l'arrivée vous risquez de ne plus avoir assez de matière dans la bille donc euh, ça peut être problématique si ça arrive une deux ou trois fois ça peut être un problème donc comment déjouer ça il y a deux solutions possibles soit <rire> vous corrigez le problème gestuel c'est à dire que comme vous n'en voyez pas droit il faut corriger ça donc il faut vous prendre un petit peu de temps euh, ça peut prendre un peu de temps mais voilà il faut corriger ça et arrêter de, de faire cette action de pompage tout simplement et d'envoyer droit voilà donc vous partez du plus haut possible de la bille hop une fois je le fais à côté une fois deux fois trois fois et quand j'ai pénétré la bille voilà je suis à la même hauteur je suis pas ici on est d'accord voilà donc ça c'est la première chose et si vraiment la gestuelle pose un problème pour x ou y raison eh bien je vous invite tout simplement à donc corriger de ces erreurs, c'est-à-dire d'attaquer tout simplement au départ plus bas. Alors j'aime pas dire ça parce que, à mon sens, on n'est jamais trop haut pour un coulé ou trop bas pour un rétro, mais si ça pose vraiment un problème, attaquez au départ plus bas et tout devrait bien se passer. Le deuxième problème éventuellement rencontré, c'est le contraire, c'est-à-dire que euh, vous n'avancez absolument pas. Voilà, on se positionne plein intégral et puis au moment d'envoyer le coup, là on est bien en tête, au moment d'envoyer, voilà. Donc là, c'est l'effet contraire, c'est-à-dire que la personne a tendance à plonger, voilà, ça peut arriver. Donc toujours pareil, hein, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il faut vraiment corriger la chose euh, au niveau gestuel. Voilà, il faut, faut envoyer droit, quoi, les gars, c'est important, hein, c'est important. Euh, la troisième chose, c'est le phénomène du pousse-tout. <rire> Alors le pousse-tout, qu'est-ce que c'est C'est lorsque vous touchez <rire> deux fois votre bille. Ça arrive, voilà, je dis, voilà. Ça c'est ce qu'on appelle un pousse-tout. Alors en général, le pousse-tout, on le voit tout de suite car les billes 1 et 2 partent quasiment à la même vitesse et dans la même direction. Si je dois vous le montrer au ralenti, en fait ce qui se passe c'est que vous touchez une première fois votre bille qui va à la rencontre de la rouge, d'accord Et ensuite vous, vous continuez le geste et vous touchez l'ensemble une deuxième fois. Voilà. Et ça, donc, donc ça provoque un pousse-tout, une faute. C'est une faute. Ça, vous allez vous asseoir de suite quand vous faites ça. Hein. C'est une catastrophe. Ouh là là, faut pas que ça arrive. Comment déjouer ça Eh bien, il y a une technique mais super méga simple. <rire> c'est que <rire> sur cette position de bille, hein, à savoir une main de distance, vous n'arrêtez pas de faire des pousses tout, eh bien, tout simplement, hein, éloignez cette bille rouge. Voilà, et là c'est garanti. Bon, il faut bien comprendre une chose au billard français, plus les billes sont loin, plus c'est difficile. Ça, il faut bien le comprendre donc si je vous propose personnellement une main de distance c'est parce que j'estime enfin je pense euh, par expérience du moins même si elle est petite euh, que c'est pour moi la distance idéale pour travailler tous les coups techniques mais si c'est un problème vous éloignez cette rouge et vous pouvez éventuellement vous exécuter euh, sans aucun problème bon c'est un petit peu plus difficile au niveau de la visée mais euh, mais euh, évidemment que ça fonctionne l'important c'est d'avancer et de caramboler cette rouge voilà, si vous rencontrez ces problèmes, vous savez quoi faire pour, euh, pour poursuivre justement euh, le prochain exercice. C'est parti. Maintenant que nous connaissons les tenants et aboutissants pour réaliser ce coup technique, nous allons rajouter la troisième bille pour réaliser le point. La chose la plus importante à comprendre et à savoir sur le coulé direct, c'est que c'est la quantité de billes sur la bille numéro 2 qui va vous donner la direction. D'accord Ça c'est la première indication. La deuxième indication c'est que la quantité de billes sur la bille numéro 2 doit être entre le plein intégral jusqu'aux trois quarts de billes comme je vous l'ai expliqué en prélude. Mais attention, faites très attention malgré tout parce que le 3 quarts de billes c'est la frontière entre le coulé et le coup naturel. Donc attention aux trois quarts de billes, c'est extrêmement dangereux de tenter coulé sur le trois quarts de bille car vous risquez d'être un peu moins ou, ou pile trois quarts et là vous allez partir en coup naturel donc déviation de 45 degrés. Donc comment s'y prendre pour calculer une quantité de billes Il y a deux moyens il y a deux, il y a deux écoles j'ai envie de dire la première école c'est l'école instinctive c'est à dire celui qui a joué ce coup dix mille fois sera exactement quelle quantité de billes prendre d'accord donc en gros je me positionne voilà, et puis je sais à peu près quelle quantité. Comment je le sais Je le sais grâce à, tout simplement, un repère. Mon repère, c'est quoi C'est, je vous donne deux secondes, Eh oui, c'est le plein intégral. Parce que le plein intégral, je sais exactement où ma, vie, où ma bille va aller. Là, plein intégral, je sais que je vais partir ici. Qu'est-ce que je dois rajouter pour venir là Eh bien, c'est vraiment une infinité en moins, ce que j'appelle le plein moins le petit rien pour atteindre cette bille numéro 3 donc ma technique alors là ça reste totalement personnel hein, mais ma technique est la suivante je me positionne sur le plein intégral de cette bille rouge d'accord donc là je suis, euh, je suis debout voilà, je me positionne sur le plein intégral et je descends et une fois que je suis descendu crac, petite déviation voilà et j'envoie le coup voilà comment moi personnellement je procède mais il y a une deuxième école je ne sais pas qui a pondu ça, mais c'est tout simplement génial. Il vous suffit pour connaître la quantité de billes à taper sur la bille numéro 2. Écoutez bien, hein. il faut que vous tracez la tangente entre la bille 2 et 3. Le point de visée, c'est derrière la bille 2. D'accord Donc vous tracez cette tangente là. C'est mon point de visée, c'est où il y a le procédé. Et maintenant je reporte, je, je garde ce point en visuel et je me positionne sur ce point. Ok, c'est ce point là que je dois viser, je me positionne, plein intégral. Et après là, on ne se, se préoccupe plus du point, on s'occupe du coup technique. En tête, et on envoie, on arrive dans le plein. Franchement, c'est une technique qui marche du feu, de Dieu, ça marche à tous les coups. Voilà. Après, il faut être capable d'avoir ce visuel. D'accord Évidemment, vous pouvez travailler ce... Cet exercice des deux côtés, je vous invite à le travailler des deux côtés ici, d'accord. Et vous pouvez également le travailler, euh, comment dire, le travailler également avec le chevalet. Voilà, toujours en, en vous aidant de la ligne. Hein, si vous ressentez le besoin d'utiliser cette ligne, bon, là, la ligne, on en a moins besoin parce que on, on, on crée une déviation. Vous pouvez le faire ailleurs dans le billard, c'est pas du tout un problème, d'accord. Voilà. Hop, on se positionne, voilà, en tête. Ok Voilà comment il faut travailler le coulé. <rire> Comme ça fait plaisir. Inutile d'aller plus loin dans la présentation du coulé, tout simplement parce qu'il y a deux ans, je vous ai déjà présenté une vidéo qui, qui parle du coulé. Et, euh, et donc voilà, pour ceux qui souhaitent, creuser un petit peu plus la chose, une fois que vous avez bien compris ce qui a été présenté là, euh, oui, je vous invite à aller voir cette vidéo qui a été faite il y a deux ans, euh, qui semble avoir des retours plutôt positifs, hein, euh, donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, vous aurez beaucoup plus de, de compléments d'informations, mais là on a vu la base, et c'est ce que je voulais vous présenter, donc inutile d'aller plus loin. Je vous fais le béco, on se retrouve très prochainement pour évidemment la suite de nos fondamentaux, avec euh, le prochain chapitre sera l'angle droit. Voilà, il nous restera l'angle droit et le coup de réglage. Et ensuite, euh, ça en sera terminé pour les fondamentaux, en tout cas dans l'initiation. Le béco. Euh, ouais, je vais partir par là. Premier problème, de toute évidence, que j'ai pu constater, moi, euh, après plusieurs mois, donc, euh, il mon s'en fout. Oui. Je ne suis pas dans un plan, là. Voilà. voilà. Voilà. Voilà. Pas du tout.